Toujours le même principe, mais cette fois-ci pour un capteur sonore. Donc pour ça, comme le capteur sonore n'est pas numérique mais analogique, je vais le brancher sur l'entrée A0. Je vais donc créer une variable que je renomme niveau sonore. Et dans cette variable... Je vais lui rentrer la valeur détectée par le capteur sonore sur la broche A0. Attention, pensez bien à mettre le A en majuscule. Si cette valeur est supérieure à 100, alors je vais faire allumer la LED. Supérieure à 100. Donc si le niveau sonore est supérieur à 100, alors j'allume la LED. Vous pouvez tester avec d'autres valeurs.